Fosse. Je ouais, ouais. pas si j'étais ouais, ouais. Bon allez, je vais peut-être accepter sa proposition. Un peu tôt. Bon allez, dégage gamine, on a des trucs à faire là. Le plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue Ouais, vive les Blue. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. Hein L'histoire de votre vie. C'est tout. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. Ouais, ok. Pour trembler des trucs. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur Ben, je cherchais une vénouse là. Ils m'ont fermé la porte dessus. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo Ben, ouais. Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre Ouais, ben, enfin, euh, la guerre... Euh... Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant De la merde. Ça, je sens que ça va être marrant à citer. Et maintenant, la grande question. Pourquoi venir à Diamond City Vous cherchez quelqu'un, n'est-ce pas Qui donc Le mec qui s'est barré avec mon pack de bière. Je vais le retrouver. Cette histoire, c'est la vôtre. Vous ne voulez pas que les gens sachent la vérité Non, non, non. C'est mon pack de bière. Une histoire toujours aussi émouvante. Quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Dites-moi. Pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans cet enlèvement Les buveurs d'eau, là Oh non, c'est pas eux, non. Non, moi je cherche un buveur de bière. Un vrai. Je préfère la colère à l'apathie. Ça me plaît comme conclusion. Merci, Blue. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Je connais quelqu'un. Comme je savais pas si vous étiez réglo, je voulais pas faire perdre de temps à mon ami, mais je pense qu'il pourra vous aider. Il s'appelle Nick Valentine et c'est un excellent C'est un nom de cutter ça. Son agence est ici, à Diamond City. Cherchez l'enseigne au Néon avec un cœur. Avec un cœur, tiens, un... par Enfin au bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Bon allez, dépêche-toi un peu, on n'a pas que ça à foutre. Putain, mais pousse toi le cul un peu. Oh, tu te ramènes vous avez déjà eu l'occasion de venir ici Ouais, chaque fois que j'ai bourré. Vraiment D'accord. Je me permets juste de vous rappeler que ce n'est pas une œuvre de bienfaisance. Si vous voulez des habits, il va falloir les acheter. Ouais, ben je suis pas un voleur. Bien, maintenant qu'on se comprend, bienvenue chez Falons. Je me ferai un plaisir de vous montrer ce que j'ai en stock. Ouais, j'ai bien besoin de vêtements là, parce que. Hein, je suis fringué comme une tarlouse qui va dans un bal de buveur d'eau. Enfin, on a surtout besoin de discrétion. Du moment que vous avez de quoi payer, vous pouvez prendre le temps de regarder. Oui, on prend le temps, mais on fait quand même... On n'a pas que ça à faire. Vous avez quoi comme vêtements discrets ben Là, franchement, c'est impeccable. Impeccable. Eh ben, ça me va super bien. Franchement, c'est nickel. On a bien fait de venir ici. Non, parce qu'il y a des magasins qui nous refileraient n'importe quoi là. Ah, moi j'aime bien les magasins honnêtes. Ah ça. Va. Bon allez, en route. Allez, dépêche-toi là. Allez, en avant. Une, deux, une, deux. Au pas de course. Allez vite, tu vas faire nuit là. Bah tu te bouges le cul. T'as pensé à prendre la bière C'est bon Allez, en avant, guenille Oh, oh j'aime pas voir les animaux souffrir Oh non Oh, le pauvre souffrait. Les gens sont méchants de nos jours, c'est incroyable il y a personne qui l'a vu, là, la fosse Putain, mais elle est où Pourtant, avec un nom comme ça, c'est quand même pas courant je cherche une fille qui s'appelle La Fosse. Oh mais putain Lui il savait rien. Il la connaît pas. J'ai pas besoin de lui. Allez au suivant. Hein Une femme qui aime la baston. Oh, comme elle est belle Oh, regarde ça Et voilà qui met un terme à ce rendez. Quête l'emporte en la main. Oh elle est trop belle. Qu'est-ce qu'il. Oh je la veux. Ce oh, oh je la blessé. veux. Elle la moi Poussez-vous, poussez-vous. Ah, Casse-toi toi, dégage. Poussez-vous. Eh ben, oh, j'ai trouvé la tête. femme de ma ville. Oh putain, dégage. Ça avez... Bon ça normalement ça calme. C'est fini. Ouf, je m'attendais à pire. Et des dons, de Nabo, Tu pourrais dire merci quand même. Vous remercier d'avoir bousillé notre business. Excusez-moi si je vous applaudis pas. C'était pas détendre, d'accord. Mais on gagnait notre pain en divertissant ces abrutis. On s'en fout. Il en viendra d'autres de toute façon. Laisse-moi juste une minute et j'y retourne. Une minute pour faire quoi Pour que tu t'injectes encore cette saloperie Non. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas une mauvaise chose ce qui vient de se passer. Vous avez vu la fin de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de Kate Bah, elle a l'air bonne, mais bon, elle est peut-être mieux. On ne sait pas. Ça m'étonnerait. Vous lui dites ça alors qu'elle est encore armée et à portée. Vous avez du cran, vous. Bon, voilà le problème. Depuis quelques instants, j'ai plus le moindre public. Et donc, plus aucune chance de gagner des capsules. Et si tu me rapportes pas de capsules, tu me me à rien, petit oiseau. Pire, tu deviens un boulet. Pour toi comme pour moi. Alors... Voilà ce que je me disais. Si vous repreniez son contrat, elle vous accompagnerait, elle couvrirait vos arrières. Ça me rendrait bien service le temps que je remette un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous en dites Moi Avec lui Ouais, j'aime bien les femmes qui aiment la baston moi. J'aime bien. Parfait. Dans ce cas c'est réglé. Tenez, prenez ça. C'est la recette du dernier combat. Une petite minute. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi Tente -tente. Je sais ce qu'il va faire. Je vais tout nettoyer après j'essaierai de trouver une Mais des Ça t'évitera de t'en mettre plein les toits. Allez, fiche-moi Il croyait me ]issant. faire de la concurrence. Avec vraiment gueule de première, Tommy. Voilà, qu'il a, ma temps, il ah, avait aucune oh, chance. Quoi, comment ça Qu'est-ce que tu veux dire